Bonjour. Aujourd'hui, je vous propose ma chronique sur les libérations émotionnelles, c'est-à-dire libération karmique, libération d'enfant de intérieur, libération transgénérationnelle. Alors, lors d'une un, lecture de vos archives kachik ou bien lors d'un soin énergétique, je peux avoir connaissance d'une blessure euh, émotionnelle, d'un blocage émanant soit de votre vie antérieure, enfin, d'une vie antérieure, soit de votre toute petite enfance. Et à ce moment-là, eh si, si cela se passe dans, lors d'un soin énergétique, eh j'essaye au maximum d'apaiser votre fragment d'âme, c'est-à-dire si le blocage vient d'une vie antérieure, ou bien votre enfant intérieur, si cela vient de votre toute petite enfance. Toutefois, euh, j'ai remarqué que les guides, lorsqu'ils me montrent l'origine d'un blocage émotionnel, eh c'est que celui-ci est important dans votre vie et qu'il est temps vraiment de le nettoyer. Alors le fait d'en prendre conscience, en fait, de, de le mettre en lumière, vous permet déjà de faire un travail sur vous-même parce que au moment où vous allez réagir en fonction du conditionnement, je dirais, qu'a provoqué euh, cette blessure émotionnelle, donc un conditionnement, donc c'est automatique, qu'on n'en prend pas conscience. et eh bien, là, le fait que ce blocage ait été mis en lumière, vous pouvez dire stop et dire est-ce que je veux vraiment réagir de cette façon-là Ou est-ce au fond de moi, je choisis plutôt une autre voie Donc voilà, ça c'est une bonne chose. Toutefois, ce pas toujours suffisant. Parce que j'ai remarqué que lorsque l'on me montre ces blocages-là, au cours d'un soin énergétique en tout cas, c'est que celui-ci est vraiment important. Alors, des personnes ont l'habitude de faire un gros travail sur elles-mêmes. Et parfois ce n'est pas suffisant non plus. C'est pour ça qu'elles reviennent vers moi. Et j'ai souhaité proposer donc des libérations émotionnelles, c'est-à-dire libération karmique de l'enfant intérieur et transgénérationnel, justement pour vous permettre d'aller plus en profondeur dans le nettoyage et éventuellement plus rapidement. Oui, il arrive que ces personnes n'arrivent pas à faire le travail sur elles-mêmes, tout simplement parce que leur guide, par exemple, estime qu'il est préférable qu'elles soient accompagnées, ou bien leur ego, tout simplement, n'a pas envie euh, qu'elle euh, qu fasse euh, ce nettoyage, si on veut, parce que donc, ce conditionnement-là devra partir, et est-ce que lui, il sera toujours géré euh, la personne en fonction de ses réactions, voilà. Et la, la libération transgénérationnelle, eh bien, je la propose également parce que, effectivement, lorsque nous nous incarnons, euh, implicitement, je dirais, nous acceptons certains certains fardeaux, certaines charges, certains fonctionnements de notre lignée. Hein, en nous en nous incarnant dans cette lignée-là, et eh bien nous acceptons certains, voilà certains fonctionnements. Et euh, mais en fait, est-ce que, est-ce que c'est juste pour nous eh Bien non, pas forcément, parce que ça ne nous appartient pas. Donc il est peut-être temps de s'en libérer. Alors de s'en libérer, mais euh, avec respect, bien sûr, pour nos ancêtres. Une séance de libération émotionnelle donc se, se passe soit à distance soit ici au cabinet à Nîmes et donc dans tous les cas nous nous relions ensemble et je vous demande de bien vous ancrer voilà et ensuite donc euh, la séance de libération se fait alors à votre rythme et euh, c'est vraiment en fonction de chacun la durée est je dirais entre trois quarts d'heure et une heure et demie, parce qu'il y a des personnes qui, qui n'ont pas l'habitude d'écouter leur corps, d'être à l'écoute d'elles-mêmes, et qui n'ont pas l'habitude de visualiser, d'avoir, enfin vraiment, voilà, qui ne voilà, qui sont pas vraiment à l'écoute d'elles-mêmes, ou qui ne visualisent pas, ou, ou voilà qui, pas la, qui, qui, ne, qui ne ressentent pas grand-chose. C'est ainsi et c'est pas pour autant que euh, la séance ne va pas euh, être efficace car en fait il faut savoir que celle-ci s'adresse plus particulièrement à votre subconscient. Donc même si vous avez l'impression ben, de ne rien voir, de ne rien sentir, euh, c'est pas pour autant que le travail ne se fait pas. Et il y a d'autres personnes par contre qui, euh, qui ont des images, qui ont des souvenirs qui remontent, qui ont des des visualisations incroyables parfois des messages qui ressentent si bien des des frissons des voilà des, des fourmillements parfois euh, euh, mal au ventre à la gorge à la tête fin voilà donc ça dépend vraiment de chacun et il ne faut pas se dire oh là là moi j'ai rien senti tout ça euh, ça va pas se faire si c'est c'est juste que, voilà, vous êtes moins proche de vos ressentis, mais le travail va se faire quand même. Après, celui-ci, il se fait à quel rythme Eh bien, ça dépend aussi de chacun, parce que ça, ça dépend de, de, de, du blocage, comment il est profond. Ça, ça dépend de tellement de choses. Je, ça, parfois, au bout de deux, trois jours, des personnes ont déjà des, des résultats euh, impressionnants. Et puis d'autres, eh bien, au bout d'un mois, deux mois, trois mois, ça commence à se faire tout doucement. Et j'ai remarqué que souvent, euh, les personnes se focalisent sur un, un certain domaine. Par exemple, euh, voilà, si, si c'est pour améliorer les relations, euh, les relations familiales, par exemple, eh bien, elles ne se rendent pas forcément compte que, que leur posture intérieure qui s'est modifiée inconsciemment euh, a un effet sur leur relation, par exemple, euh, euh, avec leurs collègues, avec leur employeur, ou, ou avec les amis, les, les commerçants, enfin voilà. Et, et en fait, euh, eh bien le, le résultat ne se fait pas encore voir, je dirais, euh, avec leur, euh, leur relation familiale. Et j'ai remarqué qu'il est souvent plus... Plus difficile justement avec euh, la famille de faire bouger bouger les choses parce que la famille nous connaît depuis toujours et donc elle, elle a quelque part une idée elle a une idée de, de, de vous euh, et euh, elle, euh, elle n'arrive pas à prendre conscience à, à voir ou même peut-être à accepter inconsciemment bien sûr le fait que vous changiez, que vous évoluiez. Donc ça, c'est possible. Alors du coup, si la personne, elle se focalise sur, euh, sur ses relations familiales, eh bien, elle peut très bien ne pas, euh, ne, ne pas remarquer euh, le changement qui se fait euh, intérieurement. Et par contre, si je lui demande avec vos collègues ou avec bien comment ça se passe, ah ben oui, c'est beaucoup plus fluide, effectivement, jamais. Bon. C'est peut-être que les guides ont préféré commencer. Euh, également à, à modifier euh, voilà, la, les relations euh, euh, professionnelles, etc. Je pense quand même que euh, euh, cela vient du fait que notre famille nous connaît depuis toujours en fait. Et, et donc elle a du mal à voir euh, les changements, euh, l'évolution et tout. Et peut-être que inconsciemment elle refuse d'accepter cela. Peut-être que ça la dérange pour une raison ou une autre, parce que vous allez peut-être être un petit peu quelqu'un d'autre. Enfin voilà. Mais euh, dans tous les cas, euh, la transformation se fait intérieurement, ça c'est sûr, euh, même si elle se fait inconsciemment, même si on ne voit pas forcément les résultats tout de suite, elle se fait, euh, voilà, euh, en douceur. À, à, à, à son rythme en fait hein. voilà chacun à son rythme et elle se fait en fonction de, du rythme de chacun et à la fin de la séance eh bien nous discutons un petit peu nous nous, nous échangeons en, encore un peu pour voir euh, voilà un petit peu euh, ce que vous avez pensé etc euh, et puis également ce que j'ai pu euh, ressentir et et, et le fait cet échange là peut être constructif aussi bien pour vous que pour moi et euh, mettre en lumière euh, d'autres choses voilà. et ensuite je vous donne un verre d'eau et si vous êtes euh, en visio eh bien je vous invite à boire également un, un grand verre d'eau car l'eau permet de, de, de faire le nettoyage des, de, des énergies qui n'ont plus lieu d'être et euh, d'ancrer en fait les nouvelles informations dans les cellules. Donc c'est intéressant pendant les 2-3 jours qui suivent la séance de boire beaucoup d'eau pour cela. De même pendant les 2-3 jours qui suivent la séance, euh, si vous avez des réactions euh, physiques, euh, parce que c'est possible, euh, du style euh, mal à la tête, euh, mal au ventre, euh, si vous avez une grosse fatigue ou, ou si vous avez des émotions qui remontent, je vous invite à éviter tant, autant que possible les médicaments allopathiques euh, pour faire passer tout cela. Par exemple, si vous avez mal à la tête, évitez tout ce qui est doliprane, euh, enfin, euh, aspirine, enfin, tous ce, ces médicaments-là. Choisissez plutôt de, de mettre une goutte d'huile essentielle, de menthe poivrée ou de lavande fine sur, sur vos index et de masser les tempes et le front. Voilà, ça, ça permet d'apaiser votre mal de tête et euh, n'embraye enfin, pas, euh, n'empêche pas le, le nettoyage énergétique de se faire à l'intérieur de vos cellules. De même, si vous avez euh, mal au ventre, euh, eh bien, euh, si possible, allongez-vous et mettez quelque chose de chaud sur votre ventre pour, pour l'aider à, à, à s'apaiser, voilà, pour que ça, ça aille mieux. Si vous avez une très grosse fatigue et que vous avez la possibilité de vous allonger, eh bien, voilà, vous posez tout ce que vous êtes en train de faire, vous arrêtez tout et vous vous posez, voilà, pendant... Un quart d'heure, euh, 20 minutes, 30 minutes, enfin voilà, c'est vous qui voyez. Si vous êtes au travail, évidemment, c'est plus compliqué. Alors, si vous pouvez fermer les yeux, essayer de faire le vide pendant 2-3 minutes, eh ben, ça sera déjà ça en attendant de pouvoir euh, ben, vous, vous reposer. Et si vous avez des émotions, des émotions qui remontent du style euh, ben, des larmes, hein, vous avez envie de, de pleurer, surtout laissez couler, laissez couler, laissez couler. C'est un excellent nettoyage. Si vous avez besoin de hurler et que vous êtes chez vous par exemple et eh bien vous hurlez dans, dans un grand dans, dans un oreiller voilà comme ça personne ne vous entendra voilà donc essayez de vraiment de de, de respecter euh, ce que vous demande votre corps de, de le respecter au maximum voilà. pour la plupart d'entre nous eh bien nous avons eu euh, d'autres vies euh, antérieures à celle-ci. Euh, notre âme, qui est euh, une parcelle divine, a besoin de faire des expériences pour grandir, pour évoluer. Et donc, euh, voilà, elle a vécu d'autres vies avant celle-ci pour pouvoir euh, faire ses expériences et évoluer. Mais il arrive que euh, durant ces vies-ci, cette expérience a été extrêmement douloureuse et que euh, ce, le fragment d'âme qui a euh, vécu cette vie-là, qui a vécu cette expérience, et eh bien n'est pas réussi à, à l'assimiler et euh, soit est terminé sa vie, hein, ce, est, est reparti de l'autre côté, je dirais, avec cette douleur, cette blessure émotionnelle. Et du coup, euh, il arrive que notre âme, et eh bien, décide de de remettre cette blessure émotionnelle, donc qui vient d'une vie antérieure, dans cette vie-ci, pour qu'on puisse enfin la dépasser. Alors, celle-ci a été détectée soit lors d'une lecture de vos archives akashiques, ou encore lors d'un soin énergétique. Donc, les guides, vos guides, m'ont montré une blessure émotionnelle, donc datant d'une vie antérieure. À ce moment-là, je vois votre fragment d'âme, et je, je, je perçois sa douleur, euh, ce qui lui est arrivé, et donc euh, ce qui est encore euh, vif, on va dire, entre elles, car il n'y a pas vraiment de temps, de ligne de temps. Hein. Et donc, euh, les guides, j'ai remarqué que les guides me montrent souvent une blessure émotionnelle importante et qui a besoin d'être nettoyée donc dans cette vie-ci. Et le fait que j'apaise votre fragment d'âme, de façon à lui dire euh, « enfin, voilà, ça va mieux, euh, maintenant tu es dans une autre vie, euh, Voilà, tu es dans la vie d'un euh, tel et, et ça se passe beaucoup mieux, tu vas pas revivre ce genre de choses, etc. Hein, » en fonction de sa blessure, bien sûr. Eh bien, ça l'apaise, mais ce n'est pas suffisant pour autant, dans tous les cas pas toujours. C'est pour cela que j'ai souhaité proposer euh, donc euh, une libération karmique. Et si vous le souhaitez, uniquement si vous le souhaitez, car vous avez toujours votre libre arbitre, et eh bien, vous pouvez euh, donc euh, désirer euh, une séance de libération karmique pour aller nettoyer cette vie antérieure et pouvoir dépasser le blocage que cette expérience douloureuse a créé dans cette vie antérieure et a ramené dans cette vie-ci, voilà. Donc nous faisons, nous travaillons, comme je vous l'ai dit dans l'introduction, Voilà. c'est en fonction de chacun, vous pouvez avoir des, des émotions, des, des ressentis, des images, ou bien rien du tout, ça, ça dépend vraiment de vous. Mais dans tous les cas, euh, en fait, voilà le la procédure, la libération s'adresse plus particulièrement à votre subconscient, et car c'est lui qui va faire le travail, et à votre corps également qui va euh, prendre en compte, hein, vos, vos cellules vont prendre en compte euh, ces transformations, ce nettoyage, et les nouvelles... Euh, les nouvelles informations que l'on va lui transmettre. Voilà pour la libération karmique. Donc comme pour la libération, enfin pour la blessure provenant d'une vie antérieure, et eh bien voilà, je peux être amené à, à connaître l'origine d'une blessure qui date de votre toute petite enfance. Et dans ce cas là, il est Intéressant, il peut être intéressant d'effectuer une libération de l'enfant intérieur. Alors effectivement, quand nous sommes tout petits, eh bien nous sommes complètement dépendants de nos parents et nous avons besoin de leur amour. Et si nous ne recevons pas cet amour, en tous les cas comme, comme nous le souhaitons, eh bien nous nous comportons d'une certaine façon pour obtenir cet amour-là. Et du coup, ça nous conditionne inconsciemment pour pouvoir euh, être aimé, en fait, de nos parents. Par exemple, une maman qui est tout le temps prise, euh, qui n'a pas le temps de s'occuper de nous, etc. Si on voit qu'on euh, qu la met en colère euh, quand on pleure, etc., eh bien, on va essayer de d'éviter de, de la mettre en colère pour plutôt avoir son amour et à ce moment là et eh bien on va se mettre dans, dans un coin et puis euh, ne pas faire de bruit ne pas la déranger euh, voilà surtout ne pas déranger vous voyez et ça c'est un comportement qui peut euh, s'ancrer en nous inconsciemment et que l'on va reproduire régulièrement avec les différentes relations que l'on va avoir que ce soit euh, avec euh, bah peut-être notre fratrie, euh, la famille plus élargie, avec euh, euh, les enseignants, nos, nos petits copains, euh, euh, les collègues, etc. Voilà. Mais à un moment donné, ce comportement-là, il, il nous a peut-être servi pendant un temps, mais maintenant, non. Il, il, il, est, il nous entrave plutôt, c'est plutôt un, un blocage plutôt qu'une qu aide. Donc, il est temps de s'en débarrasser. Il n'est pas toujours évident de faire ce travail soi-même. C'est pour ça que je propose la libération de l'enfant intérieur. Et comme pour, la, la, vie, pour la, la vie antérieure, eh bien, voilà, nous... Nous nous centrons, vous, vous centrez bien en vous, vous ancrez et puis euh, voilà, on fait cette libération de l'enfant intérieur. Vous pouvez avoir des ressentis, des images, des souvenirs d'enfance qui vous reviennent, parfois des, des, des mots, des phrases, des regards, enfin, et puis, puis des ressentis dans tout le corps, des frissons, des, tout plein de choses, ou peu, ou même rien du tout. Euh, voilà, tout, tout est juste, il ne faut pas vous en vouloir si vous n'avez pas de ressenti, il ne faut pas vous dire non plus que la libération n'a pas fonctionné, parce que vous n'avez rien ressenti, vous n'avez pas eu d'image, rien du tout, pas de souvenir. non, c'est juste que, et eh bien voilà, vous, vous, vous n'êtes peut-être pas assez euh, à l'écoute de vous-même, ça, ça arrive, et, et, et ce n'est pas dramatique. Le principal, c'est que, en fait, votre inconscient, il a enregistré euh, ce que vous lui avez dit durant la libération, et euh, c'est ça qui compte. Et par la suite, euh, donc à la fin de la séance, euh, comme pour la libération karmique, eh bien, je vous donne un verre d'eau pour pouvoir justement nettoyer euh, les énergies qui n'ont plus lieu d'être et en ancrer les nouvelles informations. Et après, vous verrez bien, c'est en fonction de, de chacun. Eh bien, vous verrez peut-être euh, très rapidement euh, la transformation. Au bout de 2-3 jours, si ça se trouve, il y aura des choses qui, qui vont changer. Euh, votre posture intérieure, etc. Et, et les autres personnes vont s'en rendre compte, tout simplement, parce que euh, ça sera dans votre aura. Et comme euh, nous interagissons entre nous déjà par nos corps subtils, eh bien, le, les personnes vont déjà inconsciemment avoir cette information. Et donc, vous, pouvez, vous pourrez voir les, les personnes se comporter euh, peut-être un peu différemment avec vous, justement parce que elles auront euh, eu euh, comment dire connaissance inconsciemment, en fait, de cette information. Voilà, donc... Euh, ça peut mettre quelques jours, et puis c'est un processus énergétique. Donc voilà, ça peut, vous pouvez avoir des, voir des, des résultats très rapidement et puis ça peut prendre plus de temps au fur et à mesure, en fonction, en fonction de vous, c'est en fonction de chacun. Lorsque nous nous incarnons donc dans, dans un corps, nous incarnons dans une lignée et nous acceptons implicitement de prendre sur nos épaules certaines charges, certains fardeaux, certains fonctionnements, certains conditionnements qui euh, appartiennent à notre lignée. Mais en fait, euh, cela ne nous appartient pas à nous réellement dans cette vie-ci. Et donc, il est bon à un moment donné de faire ce nettoyage. Alors, la libération transgénérationnelle, eh bien, permet de vous libérer donc de ces fardeaux, de ces charges et également par la même occasion libère vos ancêtres et vos descendants euh, car vous leur avez transmis certains de ces, euh, de ces fonctionnements en fait. Voilà. Et il faut savoir que c'est euh, avec respect. Toujours, bien sûr, que euh, vous vous libérez euh, de ces fonctionnements avec le respect en fonction de vos ancêtres qui les ont transmis et qui eux-mêmes les ont probablement reçus euh, d'ancêtres et, et, et puis etc etc quoi, voilà. Donc euh, le fait de, de vous libérer, comme je vous ai dit, ça permet de libérer vos ancêtres, mais également vos descendants qui euh, n'ont pas à supporter euh, ces charges et ces fardeaux. Et il est bon de faire le nettoyage de la lignée maternelle et de la lignée paternelle. Alors si vous ne connaissez pas l'un ou l'autre hein, de vos parents, ou enfin de votre lignée, ou bien euh, si vous ne connaissez pas du tout euh, les deux, ce n'est pas grave, la, la libération transgénérationnelle pourra quand même se faire, donc ne vous inquiétez pas. Voilà, et comme pour la libération karmique et de l'enfant intérieur, bien sûr, le fait de boire beaucoup d'eau après la séance permet ce nettoyage énergétique et permet d'ancrer les nouvelles informations. La chronique sur les libérations émotionnelles est terminée. J'espère que ces informations vous ont été utiles. Je vous invite à aller euh, visiter euh, donc, euh, mon site internet, euh, nimrelax.fr où vous pourrez euh, trouver euh, d'autres euh, renseignements. En attendant, je vous souhaite une excellente journée et puis je vous dis à très bientôt.